Les analyses de comportement sont de plus en plus utilisées aujourd'hui en acquisition de talent et également en recherche de talents. Qu'est-ce qu'une analyse de comportement? Une analyse de comportement est un simple test en ligne qui vous permettra d'identifier les comportements naturels des individus et des candidats voulant se joindre à votre entreprise. Nous allons également pouvoir mesurer la perception des attentes par rapport à l'environnement de ces individus et candidats. Nous y parlerons entre autres de leadership, d'extraversion, patience et également des formalités et du style de décision. Nous allons pouvoir comparer cette analyse de comportement à des profils de poste. Ce seront vos cibles. Ces cibles, ou ces profils de poste, devront être personnalisés à votre entreprise et définir ce que le poste doit contenir en tant que comportement naturel, ces profils de poste devront être uniques car vous l'êtes.